Attention, drone de chasse ennemie en approche. Point stratégique verrouillé. Drone de brouillage en attente. Grenade Point stratégique identifié. L'ennemi tient le point stratégique.